bonjour à, à toutes bonjour à, à tous donc merci d'être euh, parmi nous à, à, à océanopolis donc dans, dans cet auditorium pour euh, ce programme de conférence donc cette deuxième conférence de l'année 2022 et pour euh, cette journée particulière donc journée mondiale euh, de l'eau nous sommes euh, ravis donc euh, d'accueillir euh, cette conférence avec de avec voilà, de belles interventions euh, à venir pour en apprendre plus sur cet élément qui a vu euh, finalement l'eau euh, accueillir euh, la vie. Euh, l'eau, euh, on est tous liés à cette dernière, on en a tous besoin. Et justement, on va voir l'importance de cette eau, de la gestion de cette eau tout au long de, de la soirée. Donc merci pour votre présence et je vous laisse à présent la parole. Merci beaucoup. La thématique de cette table ronde ce soir, la gestion de l'eau à Brest et dans le monde, du projet brestois Médisa à la Tunisie, comment réduire les risques de pollution des écosystèmes en milieu urbain. Mais avant de vous présenter les différents intervenants, je vais laisser la parole à madame Vefa Kerguiek, vice-présidente de Brest Métropole, en charge de l'eau et de l'assainissement. Bonsoir, c'est une tradition hein, dans, les journées, dans le cadre des journées de l'eau, la, la conférence traditionnelle hein, c'est ce soir et c'est avec euh, Océanopolis. Donc euh, merci à vous d'être présents. Euh, donc, nous vivons actuellement la 7e édition des journées de l'eau et sur le territoire. Cet événement a pour objectif de sensibiliser les Brestois, alors j'ai parlé de parce qu'il y a une traduction, voilà. a pour objectif de sensibiliser les Brestois sur l'importance de l'eau et de promouvoir la gestion durable des ressources en eau douce. Différents temps d'information et de sensibilisation pour les scolaires et les habitants de la métropole sur l'accès à l'eau et la protection de la ressource se sont déroulés ce dimanche 20 et 21 au Capucin. Les rencontres organisées dans le cadre de cette journée mondiale de l'eau permettent à la fois de mettre en lumière les enjeux liés à la gestion et à la préservation de la ressource à Brest et à travers le monde. Et comme on a une chance incroyable aujourd'hui d'accueillir une délégation qui nous vient de Bolivie, je vais, je vais leur dire quelques mots en, en espagnol et j'espère qu'ils pardonneront mon accent plus que moyen. Doy la bienvenida a nuestros colegas de Bolivia. La conférencia de hoy nos va a enseñar que el tema de la protection de los recursos de agua también es un desafío muy importante en Brest, como en Sacaba. Les deseo una buena esencia en Brest. Muchas gracias. Merci, pour ces mots espagnols, je vais continuer en français, hein, si ça ne dérange personne. Euh, L'objectif de cette rencontre est de proposer des éclairages sur les enjeux de la gestion de l'eau en milieu urbain, en lien avec, avec la préservation des écosystèmes. Les enjeux de la protection de la rade de Brest seront au cœur des échanges. Celle-ci est dotée d'une diversité très riche, mais qui est aujourd'hui constamment sous pression via les rejets des systèmes d'assainissement, entre autres. Ces enjeux seront abordés à la lumière du bilan du projet MEDISA. Cette démarche de recherche et de prospective engagée par Brest Métropole, Haut du et leurs partenaires, vise à réduire l'impact de la ville sur son milieu naturel de proximité. Il s'agit de privilégier l'infiltration des eaux dans le sol et de proposer une méthodologie permettant de dimensionner les systèmes d'assainissement unitaires en adéquation avec cet enjeu en complément de l'approche locale. Et pour terminer cette table ronde, il sera apporté une mise en perspective internationale de ces enjeux de gestion des eaux urbaines et de préservation de l'environnement à travers des études de cas en Tunisie et en Indonésie. Donc, parmi les invités autour de la table, Nicolas Flock, ingénieur infrastructure et réseau, division eau pluviale et ingénierie de l'environnement, pour Brest Métropole, Audrey Forest, chargée d'études dimensionnement hydraulique eau du Thierry Patrice, expert au environnement LaboCA, et enfin Mélodie Boissel, chargée d'études programme Solidarité Eau. Vous pourrez évidemment, c'est aussi le but de ces, de ces conférences, c'est qu'il y ait de l'interaction, poser les questions. Alors on ne va pas attendre la fin de la conférence pour vous demander si vous avez des questions, puisque beaucoup de thématiques vont être abordées tout au long de ce déroulé. Donc, au fur et à mesure, moi, je vous demanderai si vous avez des questions sur, par exemple, ce qui vient d'être dit par un de nos invités. Ça permettra aussi d'avoir une interaction un petit peu plus soutenue que d'attendre vraiment à la fin de la conférence pour vous laisser, pour vous laisser la parole. Donc, ben, on commence tout de suite avec Thierry. Thierry Patrice pour les enjeux pour la Grande Rade. C'est mieux comme ça. C'est bon, ça y est. Merci. Voilà. Pour introduire le, le sujet, quelques généralités sur euh, la de Brest et ses bassins versants. Euh, la de Brest, ça représente un, un, un bassin euh, marin semi-fermé de 180 km euh, avec un, des bassins versants euh, sur une grande superficie, 2600 hein, km. Qui s'étendent de, au-delà même du, du Finistère, puisque les sources, certaines sources remontent jusque dans les côtes d'Armor. Euh, quelques, quelques généralités hein, sur euh, les échanges entre les bassins versants, euh, la rade de Brest et, euh, et la mer d'Iroise, le proche océan. Les, éports, les apports du bassin versant, ça représente de 1 à 1,5 milliard de mètres cubes par an. Euh, les échanges entre la rade de Brest et la mer d'Iroise, à peu près 700 millions de mètres cubes par jour. Donc vous voyez, vous voyez qu'il y a un, un gros volume d'eau qui est renouvelé euh, sur la Rade tous les jours, sachant que la Rade elle-même euh, contient un volume d'eau de 2 millions de mètres cubes. C'est un point important à préciser parce qu'on va voir euh, par la suite que euh, ces échanges d'eau ont beaucoup d'importance sur les conséquences en termes de, de réaction vis-à-vis -vis des pollutions qui, euh, qui viennent principalement des bassins versants. Euh, autre spécificité pour, euh, pour la bah, c'est la population, l'ensemble du bassin versant euh, abrite 357 000 habitants. Et euh, Brest Métropole, donc Brest avec les, les, avec les, les villes environnantes, euh, représente 212 000 habitants, soit euh, près de 60% de la population du territoire. Donc on voit toujours tout de suite à un premier enjeu qui se dégage, c'est euh, la problématique des pollutions d'origine urbaine notamment en cadre de la métropole, et celle des bassins versants qui ont un caractère plus à vocation agricole. Alors, un, un rappel sur le très riche écosystème constitué par la rade. Euh, on sait aujourd'hui que plus de près de 60% des espèces marines bretonnes sont présentes en rade de Brest. La mer d'Iroise, par exemple, sur une surface six fois supérieure, n'accueille que 40% des espèces recensées en rade. Alors... Dans la rade, on trouve certaines espèces emblématiques, telles que les eaux austères, vous avez des photos, ou le, le merle, qui est une algue calcaire. Ce sont des, des lieux qu'on peut qualifier de, de nurseries euh, dans le milieu. Et euh, cet écosystème extraordinairement, extraordinairement riche est également un milieu sous, sous pression, pour différentes raisons, notamment celles liées aux apports de pollution. Alors, quelques exemples. Euh, en termes de, de pression, on a des espèces qui sont en déclin, le pétoncle noir, par exemple. Euh, on pourrait parler également de la coquille de, de, de l'huître plate. Euh, et puis, on a des problématiques d'espèces invasives. Là, Ce qui est donné en exemple, c'est un ténophore euh, que, que, que l'on a trouvé en Rade de Brest l'année dernière, qui euh, potentiellement peut poser des, des, des problèmes en termes de, de prédation, puisque c'est un grand prédateur de... de, de de zooplancton. Alors, pour comprendre la sensibilité de la rade aux apports de pollution, il faut voir que l'on a une vulnérabilité tant des, des milieux euh, écologiques que des usages qui sont tributaires de la qualité de l'eau, euh, qui dépendent en fait de, de, de, caractéristiques, de caractéristiques physiques du milieu. On pourrait parler de vulnérabilité intrinsèque. Et je vous ai présenté ici différentes cartes. Sur celle de, du haut à, à gauche, c'est la carte des courants, des courants de marée. Vous voyez qu'on a des très forts courants de marée euh, au niveau du goulet de Brest, et puis des, des courants bien plus faibles euh, lorsque l'on va dans, dans les fonds de baie. Alors, cette carte, elle est pratiquement calquée avec les autres qui vous sont présentés. À droite, en haut, celle de la salinité. Bah, on a des phénomènes de dessalure importants. Au niveau de l'arrivée des, des grands fleuves que sont l'aune et les lornes, qui représentent à eux seuls, euh, oui, pratiquement les, oui, bien les plus des trois quarts des arrivées d'eau douce dans, dans la Rade. Euh, en bas à gauche, ce qui est représenté, c'est les types de sédiments, leur granulométrie, avec des sédiments grossiers euh, au niveau du goulet et des sédiments beaucoup plus fins, de type euh, argileux, pelliteux, dans les, dans les fonds de baie. Et la dernière carte, celle en bas à droite, elle vous montre euh, le, les habitats benthiques, c'est-à-dire le type d'écotope euh, présent dans, dans le milieu. Et vous voyez que toutes ces, ces cartes se calquent. Hein. Tel type de substrat va habiter telle espèce. Par exemple, le merle va aller plutôt sur des substrats, euh, des substrats fins. Alors, euh, la rade, sujette à des, à des pollutions. Et euh, des pollutions qui viennent, euh, qui viennent de, de, différentes, euh, de différentes zones, de différentes pratiques. Alors les pratiques euh, agricoles sur les bassins versants, les, les piscicultures, euh, les, activités, euh, les activités maritimes. Et puis des, des usages qui eux sont plutôt euh, soit impactants, soit impactés. Je pense à, à l'ostréiculture, la conchiliculture, par exemple. Et là, en exemple, sont donnés également un exemple d'usage récréatif avec les zones de baignade. En termes d'apport de sel nutritif ou de nutriments en rade, donc l'azote et le phosphore, il y a eu une grosse évolution sur les... depuis la fin des années 90, après un doublement des concentrations en nitrate, par exemple, depuis les années 75, on a assisté à une baisse de l'ordre de, de, de 60% des concentrations euh, depuis cette époque. Actuellement, ce sont encore 7000 tonnes d'équivalent azote qui, euh, qui arrivent dans la rade chaque année. Et ça, très principalement, c'est ce que vous montrent les fromages pour chaque paramètre, très principalement des, euh, des gros fleuves que sont l'Aune et les Lornes. Alors, sur, sur la figure de gauche, ce que vous voyez, c'est euh, les, les, les arrivées d'azote. Et on voit qu'en fait, les, les proportions d'azote rejetées dans le milieu, elles sont à peu près proportionnelles à la taille des bassins versants ce qui s'explique par des concentrations en nitrates qui sont de l'ordre de 20 mg par litre de façon homogène dans à, peu près, dans à peu près toutes les rivières, et une origine commune qui est très principalement agricole, environ 90%. Pour le phosphore, c'est beaucoup plus compliqué, parce que déjà, on est beaucoup moins à même de, de faire des bilans précis sur les arrivées de, de phosphore en rade, parce que autant l'azote se présente essentiellement sous forme dissoute, le, le phosphore, lui, il se présente sous une forme particulière. Et lors de grosses crues, on peut avoir pratiquement la moitié des apports en, en rade qui arrivent une seule journée sur le bilan annuel. Donc c'est pour ça que j'ai écrit au moins 80 tonnes de, de, de phosphore total par, par an. Et, et notez également sur ces graphiques la part de, des, de la contribution des systèmes d'assainissement pour l'azote et le phosphore. C'est ce qui est présenté en, en bleu foncé. A, a, a signalé que depuis le, les, les, les classements euh, euh, zones sensibles, directives directive et, et rue, euh, de gros efforts de traitement ont été faits sur l'azote et le phosphore, sur les systèmes d'assainissement, notamment ceux de, de plus de 10 000 équivalents habitants, et que l'on a beaucoup moins d'apport de, de, de, de, de pollution depuis les stations d'épuration. Euh, sur le, le phosphore, ce que, ce que je dirais, c'est que euh, l'essentiel des arrivées de, de phosphore, sous en particulière, c'est de l'érosion et essentiellement de l'érosion euh, des sols agricoles où, où il y a de très grands stocks constitués. Alors en termes de, de conséquences pour le milieu, ces apports de nutriments, je vous ai dit, ils se localisent surtout dans les, dans les fonds de baie, euh, au débouché de l'Elonne et de l'Aune principalement. Bah, première conséquence, euh, l'eutrophisation. On a des proliférations d'algues vertes. Alors certes, ce ne sont pas les plus importantes que l'on connaît en Bretagne. Elles sont beaucoup plus limitées. On a sept sites en Rade, mais tous situés sur les fonds de baie, en partie est de la Rade. Euh, on a également, euh, chose problématique, euh, euh, des développements d'algues filamenteuses qui posent par exemple des problèmes pour les exploitations congénicoles. Mais pas que, hein, qui, con qui, qui, qui, qui concourent à un étouffement du milieu et à une gêne de mécanique hein, pour, pour ces activités. Autre conséquence de type eutrophisation, c'est l'abondance d'algues phytoplanctoniques toxiques. Avec une particularité pour la rade de Brest, c'est la figure de droite. On a trois espèces de phytoplancton toxiques en rade, ce qui est vraiment une spécificité locale par rapport aux autres zones côtières en Bretagne. Et ces phytoplanctons toxiques, donc en abondance, entraînent de nombreuses fermeture ou interdiction de, de, de, de, de production, de commercialisation. Autre, autre type de pollution euh, très différente, c'est la contamination euh, microbiologique en rade. Alors là, les, les apports contaminants, euh, les apports de, contamina de contamination focale, ce sont plutôt euh, des apports qui sont très locaux. Or, on a vu des, bro des gros progrès euh, effectués sur la qualité des eaux de baignade sur, euh, sur l'ensemble de la RAD et notamment sur Brest métropole grâce à des efforts de, de, de diagnostic et de, de, de, de réduction de rejets sur le, le réseau du système d'assainissement. Euh, par contre, et on a des plages aujourd'hui qui sont toutes de qualité bonne à excellente, ce qui était loin d'être le cas il y a une dizaine d'années. Par contre, euh, pour les activités conchilicoles, quand on regarde la contamination microbiologique des coquillages, on ne voit pas d'amélioration sensible depuis dix ans. Alors ça, ça c'est très lié au fait que les activités conchilicoles, elles, elles, sont, euh, elles sont vraiment circonscrites euh, sur, euh, sur le rivage. Euh, et en fait, euh, le, on a des mécanismes de, de concentration, des facteurs de concentration, des bactéries présentes dans l'eau qui font qu'on a une sensibilité beaucoup plus, plus importante. Les origines de cette contamination, elles sont multiples. Hein. Et euh, ne pas oublier certaines, euh, telles que celle de l'imperméabilisation des surfaces, parce que des eaux de ruissellement euh, urbaines ou sur des routes, etc., c'est de la contamination fécale également, qui est parfois un petit peu oubliée. Euh, les rejets des, des systèmes d'assainissement, c'est euh, plus connu. Et, et là, en termes de, de progrès à faire, c'est sans doute des, des, des progrès sur la mise en conformité d'un certain nombre d'assainissements non collectifs. Euh, autre problème de pollution, c'est celle des, des métaux lourds. Alors là, je donne un exemple c'est euh, celui du, du cadmium, du plomb et du zinc. Euh, ces problèmes de pollution dans la rade ils sont connus depuis très très longtemps et on, on, on, on sait d'où ils proviennent. Ils proviennent d'activités d'anciennes mines de plomb argentifère, euh, exploitation de la galène et du, et du plomb. Euh, ce sont des mines qui sont fermées depuis la fin du 19e siècle. Mais euh, on a des apports de sédiments, mais pas que de, de, des apports particuliers de, de, de, de métaux, mais également des, des apports d'issous qui continuent à arriver en rade de Brest à l'estuaire, à l'embouchure du bassin de l'Aune. Et ça a une conséquence directe sur le milieu. Euh, depuis quatre ans, on a euh, l'interdiction de production de, de moules, une interdiction de, de, de commercialisation dans tout ce secteur. Euh, la rade de Brest, à ce titre, est, est, est le secteur sur, le, euh, sur la côte bretonne le, le plus affecté par la, la pollution par le, le plomb. Alors, on a d'autres problématiques de, de pollution par les métaux lourds, hein, le mercure, sont une également en, en rade de Brest. Je ne vais pas tous les détailler. D'autres problématiques, c'est celle des micropolluants. Donc, micropolluants, là, on passe à des doses plus faibles. Hein. Avant, on parle de, de milligrammes par litre ou de, de, de, de milligrammes par kilo. Là, on est plutôt sur des microgrammes par litre ou des microgrammes par kilo. Ben, c'est ce qu'on appelle les polluants organiques persistants, les POP, qui sont des substances persistantes, c'est à dire qui ne, sont pas, qui ne se dégradent pas facilement, qui sont bien accumulées, notamment dans les tissus lipidiques, qui sont toxiques et qui sont mobiles, même à, à très grande distance. Donc là, les enjeux au niveau de la rade sont pas des enjeux locaux, sont bien des, des enjeux à l'échelle globale de la RAD et voire au-delà. Et c'est là, je vous ai montré une, une molécule hein, qu'on qu trouve, euh, qu tr qu peut trouver ici. D'autres types de, de micropolluants, ce sont les pesticides, dont l'un les plus utilisés actuellement, c'est le métholachlore. On ne va pas parler ici de tous les effets sur l'environnement, parce que souvent, c'est effet pour une molécule sur des cibles particulières ou euh, des effets de, de, de plusieurs de ces molécules qui peuvent avoir des effets soit de manière additive, soit de façon synergique. C'est ce qu'on appelle le fameux effet cocktail. Autre problématique émergente, c'est les substances médicamenteuses qui se retrouvent dans nos eaux. Vous savez, les substances médicamenteuses ne sont pas traitées, par exemple, dans les stations d'épuration. Autre problématique, celle des microplastiques. Ce n'est pas en soi les microplastiques qui peuvent pose forcément le premier problème, c'est que ces microplastiques ils vont absorber des, des polluants ou des, des bactéries pathogènes qui vont pouvoir migrer dans, dans l'environnement. Euh, un mot sur le changement climatique, j'en dirai pas, pas grand-chose. Une des conséquences quand même fortement attendues dans les années à venir, c'est avec l'augmentation de, de température, une augmentation des phénomènes d'évaporation de, et d'évapotranspiration. Conséquence directe, ça va être pendant la période de recharge des nappes euh, euh, des, moindres, des moindres recharges, des moindres phénomènes de recharge et du coup, dans les conditions d'étiage, des, euh, des débits beaucoup moins importants. Euh, ça devrait être mar plus marqué pour des raisons géologiques d'ailleurs sur la partie nord de la rade de Brest que la partie sud, plus sur l'Aune euh, que sur les Lornes. En termes de conséquences milieux, ce qu'on peut dire, c'est que moins de débit, moins d'apport de pollution, moins d'apport de sel nutritif, donc potentiellement diminution des apports trophiques en période productive, ce qui pourrait être plutôt euh, un plus pour le milieu. Euh, par contre, euh, en termes d'acclimatation d'espèces invasives, euh, là on n'est pas devin, mais on peut craindre de, de voir des choses tout à fait défavorables pour le milieu rade. Pour terminer, pour mettre en, en, en regard avec les rejets du système d'assainissement, euh, les rejets d'eau usée traités par les stations d'épuration sur Brest, elles sont figurées ici, la, la plus grosse c'est celle de zone portuaire, ensuite euh, Maison Blanche et puis une plus petite sur euh, Poulgastel. Ça représente 16 millions de mètres cubes par an. À côté de ça, on a également des rejets d'eau euh, usée non traitée, dont on va vous parler euh, juste après, qui représentent 3, milliards de, euh, 3 millions de mètres cubes par an. Euh, en termes de charges de pollution, les eaux usées non traitées, ça représente à peu près le quart de la pollution amenée par les systèmes d'assainissement en, en, en rade de Brest. Euh, oui, je vais, je vais arrêter là pour les, les aspects généraux. Je crois que je suis à peu près dans le... Oui. oui, je confirme. <rire> confirme. Est-ce qu'il y a des questions, déjà des interrogations sur ce qui vient d'être dit euh, concernant la situation de la, la rade de Brest Est-ce que ces chiffres sont, sont, sont, sont inquiétants quand on voit euh, euh, l'azote, le, le phosphore, les nutriments C'est quoi C'est une situation normale C'est une situation alarmante, inquiétante Ce n'est pas du tout une, une situation normale quand on compare à ce qu'on trouve partout en Bretagne. Là, c'est ce que j'ai dit au départ. On, on a une vulnérabilité intrinsèque qui est liée à un milieu semi-fermé avec des fonds de baie qui sont particulièrement vulnérables. Après, en termes d'apport, on va retrouver à peu près tout les mêmes ordres de grandeur de, de choses en Bretagne, les mêmes évolutions aussi en termes de, euh, de diminution des, des instants sur les terres agricoles, par exemple, ou, euh, ou la limitation des, des rejets dans les systèmes d'assainissement. Donc cette situation est, est classique, on va dire. Enfin, voilà. C'est une situation tout à fait classique. Maintenant, on a un milieu tout à fait particulier. Tout à fait particulier. Ouais. On poursuit avec Nicolas et le contexte sur Brest Métropole. Je vais te passer le, la télécommande. <coughs> oui. Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu le, le focus sur, le, sur la métropole de Brest, et donc sur l'impact sur qu'elle. Enfin, on a déjà parlé des impacts qu'elle a sur la sur la rade. Euh, donc c'est un peu vous présenter les actions qu'on mène euh, depuis quelques années pour euh, pour euh, améliorer la situation et donc euh, aller vers un vers un meilleur fonctionnement. Donc ici, je vous ai mis juste. Euh, une petite illustration. Hein, de, donc, euh, si on regarde un peu les cercles sur la gauche, euh, on voit donc le, ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, euh, qui est donc identifié en 1 et donc qui concerne les services d'eau et d'assainissement. En 2, on va pouvoir, euh, à l'échelle de la RAD, imaginer la métropole. Au niveau de, du cercle 3, on va être plutôt sur, sur l'ensemble du bassin versant et donc euh, les problématiques qu'on a pu voir à l'instant. Donc moi, je vais me focaliser plus sur l'interaction, sur finalement, entre, entre le petit cycle identifié en 1 et puis le cycle urbain des eaux, enfin, la gestion urbaine des eaux, qui, euh, bah, qui euh, vient, euh, vient interroger également euh, l'urbanisme. Donc Brest Métropole a adhéré à une charte, euh, euh, donc la charte des territoires eaux responsables, en 2019, et donc, euh, qui est reprise un petit peu ici. Donc, globalement, l'idée, c'est de concevoir, euh, c'est voir dans quelle mesure la, la conception de la ville va pouvoir avoir un impact bénéfique sur, euh, sur le fonctionnement de, de l'assainissement, notamment. Euh, donc, le ah, on revient en arrière. Donc, le contexte d'assainissement. Donc, il y a deux systèmes qui cohabitent. Donc, euh, un système d'assainissement dit unitaire, dans lequel euh, on va avoir les eaux usées et les eaux pluviales qui rejoignent un réseau commun. C'est l'illustration de gauche. Donc, euh, toutes ces eaux sont amenées en station d'épuration jusqu'à un certain niveau de pluie. Que, donc, ça a des effets bénéfiques. Hein. Certains polluants euh, lessivés sur les voiries, sur des petites pluies, vont pouvoir rejoindre la station d'épuration. En revanche, sur des pluies plus importantes, on va avoir de l'eau usée mélangée à de l'eau de pluie qui va rejoindre le milieu naturel. C'est un système qui est présent essentiellement donc, euh, dans la partie bleue que vous voyez sur la carte derrière moi. La bleue foncée, c'est euh, le centre historique en fait, reconstruit après-guerre, euh, reconstruit à une époque où euh, les stations d'épuration n'existaient pas. Les stations d'épuration ont commencé à apparaître dans les années 60. C'était vraiment un tuyau donc, euh, qui, lui, débouchait en direct dans la et donc Les stations d'épuration sont arrivées par la suite pour améliorer, euh, améliorer la situation. Euh, le système séparatif, lui, donc avec deux tuyaux sous, sous la route, l'un qui récupère les eaux pluviales qui sont branchées en direct vers le milieu naturel en permanence, et euh, un réseau d'eau usée qui, lui, bon, est bah, traité en station d'épuration. Euh, donc, donc je vais montrer ces deux, ces deux systèmes. Euh, des problématiques communes aux deux systèmes, c'est que bah, globalement, tout ce qui, enfin, la notion de tout à l'égout qu'on a pu euh, apprendre ou s'approprier depuis de nombreuses années n'est pas, euh, est, est pas représentative de la façon dont ça se passe. En fait. euh, beaucoup de gens pensent que dès lors qu'on va jeter quelque chose par terre, c'est pas grave, c'est tout à l'égout, la station est capable de tout, donc, euh, donc on ne représente pas une menace pour, pour l'environnement. Donc, euh, donc euh, bah, l'idée c'est que ce pas tout à fait comme ça que ça marche, hein, comme je le montrais tout à l'heure, que ça soit sur le système unitaire qui peut déverser au milieu ou euh, au système séparatif qui en permanence est relié donc, euh, au milieu naturel. Eh bien, en fait, euh, tout ce qu'on va pouvoir jeter euh, dans un réseau d'eau pluviale va se retrouver dans le milieu naturel. Donc, un petit mot sur le, le, le programme Preventing Plastic Pollution qui est un. Un projet européen actuellement en cours. Donc, il y a une conférence qui aura lieu sur ce sujet là en fin d'année et qui vous détaillera bien plus précisément qu'ici ce qui est mené dans cette opération. J'avais juste mis pour illustration quelques réalisations qui ont pu être faites dans ce cadre et la dernière en date du coup l'identification des avaloirs qui commence donc pour pour une durée de, de 3 à 4 ans, où on va déployer des, des macarons. Ici commence l'océan, sur le, sur le territoire de, de la métropole. <coughs> euh, un autre projet européen, donc le projet euh, Gros Green, euh, dans lequel Brest Métropole est également impliquée, où là, on va s'intéresser à un concept qui est le, les solutions fondées sur la nature. Euh, C'est-à-dire, en fait... Euh, donc vous avez la définition hein, qui est affichée là. Donc ça a été euh, défini par euh, l'Union internationale pour la conservation de la nature comme étant euh, toutes les actions euh, permettant de relever des défis de société, notamment euh, l'adaptation au changement climatique, en se basant sur des concepts, euh, disons, euh, plus naturels que les tuyaux. Euh, donc sur le sur un bassin versant, euh, ça se traduit comment Donc là on va, on va faire un focus euh, donc, euh, par la suite de la présentation sur. Euh, ce qui est encadré donc, en bas à gauche, à savoir ce qui peut être réalisé dans les villes, végétaliser, désimperméabiliser les villes pour bah, favoriser l'infiltration d'eau de pluie. Parce que moins on va transporter la goutte d'eau, eh moins, euh, moins elle va se charger en polluants. Et elle va bénéficier également de la filtration par le sol. Euh, donc c'est des choses qu'on réalise sur le territoire. Alors il y en a d'autres, hein, des solutions fondées sur la nature qu'on met, en, qu met en, en œuvre sur le territoire. Uh, on va avoir uh, bah, la préservation des zones humides, restauration de zones humides qui, qui est menée, uh, l'aménagement de zones d'expansion de crues uh, qui ont pu être réalisées uh, notamment uh, assez récemment au jardin de Keraveloc. Uh, bah, C'est un peu le même principe qui est, qui est développé aussi à proximité de, du lycée de Kérichène. Uh, voilà. uh, je reviendrai sur ces principes dans la suite de la présentation. Parce que c'est bien un partenariat entre l'aménagement de la ville et la gestion du petit cycle de l'eau qui va permettre de faire face à ces défis. Avant de poursuivre avec, euh, avec Médisa et avec euh, Audrey, est-ce qu'il y a des questions là, sur, sur ce qu'on a pu voir euh, comme slide sur la situation euh, euh, concrète de Brest Métropole Ils sont sages. Bon, c'est que tu étais clair euh tu étais clair, nicolas On poursuit avec, euh, avec Audrey donc, sur la présentation du projet Médisa. Oui, donc euh, je, vais, je vais essayer de vous, de vous présenter et de vous décrire le projet euh, Médisa, qui est un projet R&D qui a été euh, mené sur le territoire de, de Brest-Métropole, euh, et donc qui est sur la thématique de gestion des, des rejets euh, d'assainissement euh, au milieu naturel. Donc pourquoi on, ce projet Medisa a, a vu le jour C'était euh, à l'issue de différents constats, déjà des constats techniques. Donc euh, comme l'a dit Nicolas, on est sur euh, le centre-ville de Brest et, euh, et sur un réseau de type unitaire, donc les eaux usées mélangées aux eaux pluviales, ce qui implique euh, en temps de pluie. Euh, des euh, rejets au milieu naturel d'eau usée qui ne vont pas à la station, mais qui vont directement dans le réseau pluvial, puis euh, dans, dans la Rade ou la, ou la pinfeld Donc euh, de nombreux rejets directs d'eau usée non traités. Euh, nombreux, pour vous citer juste le, le nombre, il y a environ 25 points de rejet sur la rive droite euh, et 25 points de rejet sur la rive gauche. Euh, donc de nombreux rejets, et associé à ça un contexte pluviométrique euh, breton, donc euh, 180 jours de pluie par an, euh, 1200 mm euh, annuels, ce qui fait qu'il pleut souvent, donc ce qui fait qu'on déverse souvent, la fréquence de déversement est, est élevée. Donc, euh, en parallèle de ces constats, une évolution réglementaire, donc... Euh, un arrêté du 21 juillet 2015 sur les systèmes d'assainissement qui nous impose de limiter nos rejets sur le système d'assainissement, qui, qui impose une limite mais qui nous laisse le choix sur le critère, euh, le, critère euh, le plus opportun pour, euh, pour chaque système d'assainissement. Donc on doit limiter nos rejets, mais soit en volume, en flux ou en, ou en temps. Donc euh, les limites sont fixées ainsi dans l'arrêté. Donc on doit déverser moins de 5% du volume collecté. Des, collecté. Euh, donc volume, donc quantité, mètre cube d'eau déversée. Ou alors on parle en flux, donc flux de pollution. Donc, quand on parle de flux de pollution, là c'est le flux de pollution organique, la charge organique, donc la DBO5. Ou alors on peut aussi choisir un critère de temps. Donc là c'est 20 jours calendaires de déversement par an qui correspond aussi en fait à 5% du nombre de jours dans l'année. Et euh, donc, cette évolution réglementaire, euh, ce n'est pas juste une non-conformité, ça peut impliquer euh, des, des conséquences impactantes pour, pour la collectivité, donc des pénalités financières, mais aussi euh, une suspension de l'urbanisation, par exemple. Donc, pour euh, vous montrer l'état actuel, et notre situation par rapport à ces exigences réglementaires. Donc là, dans le tableau, vous voyez les... où on peut estimer être aujourd'hui, donc sur une année classique, pluviométrique classique, 2018. Donc si on prend le critère volume, on est plutôt loin des 5%. ZP, c'est zone portuaire, c'est la rive gauche. MB, c'est maison blanche pour la rive droite. Si on prend le critère flux, on se rapproche un peu plus de, de la conformité réglementaire, mais on, on ne l'atteint pas. Et le critère euh, nombre de jours, euh, là, on est euh, vraiment euh, très loin. Euh, une illustration juste parce qu'on parle de rejets, mais juste pour vous montrer où sont situés les rejets euh, euh, sur le territoire de Brest. Donc euh, là, c'est tous les exutoires où, qui collectent des rejets euh, d'eau usée euh, donc d'eau usée mélangée à de l'eau pluviale de l'unitaire, Donc avec les volumes, euh, les volumes annuels euh, qui sont euh, estimés déversés. Euh, déversés. Donc, comme le disait Thierry euh, dans sa présentation, c'est très important avec, euh, par exemple, en fond de Pinfeld, un, un exutoire qui déverse plus, plus d'un million de mètres cubes par an. En parallèle donc, des exigences écologiques, euh, à savoir la volonté de réduire euh, les impacts du système d'assainissement sur les usages, euh, vu qu'on a un milieu euh, avec de nombreux usages et un milieu sensible, et une volonté, parce que comme on a vu qu'on était assez loin des exigences réglementaires, donc ça implique, euh, pour se mettre en conformité, de, de réaliser des investissements conséquents, donc euh, volonté de maîtriser ces investissements et de, de faire un choix éclairé euh, sur, euh, sur le scénario choisi. Donc tous ces constats euh, ont été faits, mais il n'y avait pas de méthodologie à disposition pour pouvoir euh, proposer des aménagements adaptés à notre collectivité et euh, qui permettaient de, de justifier le choix qu'on allait faire. Donc, d'où le projet R&D Medisa, qui a pour but donc, de limiter les déversements dans le milieu pour se conformer à la réglementation, mais qui a aussi pour but euh, d'étudier différentes solutions de les comparer euh, et de les classer. Donc Il y a à la fois la méthodologie de création des, des différents aménagements possibles et de, de faire un... de construire un outil d'aide à la décision qui permet de, de faire un, un, un choix euh, éclairé sur le sujet. L'organisation du projet, donc, euh, toute la, donc, sur ce diagramme, donc toute la... Est-ce qu'il y a... Ouais, toute la partie haute, c'est la partie méthodologie, donc euh, c'est un projet qui a duré plus de trois ans, donc il y avait toute une, une partie euh, sur différentes thématiques, donc à la fois la, la pluie, qui est un élément euh, prépondérant pour le dimensionnement, le diagnostic des points de rejet, parce qu'il faut les connaître, les instrumenter, savoir quel volume on, on déverse, euh, fiabiliser toute cette mesure, pour pouvoir après créer des modèles qui sont représentatifs de la réalité et euh, tout l'aspect euh, campagne de mesure, donc estimer donc le, le flux de pollution qui, euh, est, euh, euh, qui est rejeté par ces systèmes. Parce que ce n'est pas vraiment de l'eau usée, c'est de l'eau usée euh, mélangée à de l'eau pluviale. Donc euh, au final, est-ce que c'est vraiment... Euh, est-ce que ben, connaître vraiment le flux que ça amène par rapport à, à ce qu'on pourrait penser que ça amène <rire> Donc tout, ces, toutes ces, tout ce travail a été utilisé dans, dans un modèle hydraulique euh, du réseau d'assainissement, qui, qui a été calé et qui nous a permis de tester des aménagements et de voir l'effet que ces aménagements avaient sur les rejets. Et on a pu, donc euh, avec euh, ce modèle, euh, donner euh, des, des, des chroniques de volume et de flux polluants dans la RAD qui ont alimenté un modèle RAD, un modèle euh, d'impact euh, sur la RAD, euh, qui permet de, de comparer les scénarios entre eux. Et la partie aide à la décision, du coup, j'en parlerai un peu après. Donc, sur, euh, on parle de scénarios d'aménagement et de comparaison de scénarios d'aménagement. Donc, euh, combien de scénarios ont été analysés Donc, euh, il y a 56 scénarios d'aménagement qui ont été testés, donc qui, ont, qui ont combiné en fait des solutions type bassin de stockage, donc des solutions plutôt palliatives. On, on prend le volume... Qui est rejeté, on le stocke dans un bassin et puis on le restitue au système d'assainissement euh, euh, au fur et à mesure. Des, des solutions de déconnexion, donc des solutions plutôt préventives. Et du coup, on a mixé ces deux solutions euh, selon différentes euh, ambitions, selon des ambitions de déconnexion plus ou moins fortes. Euh, ces scénarios, ils respectent tous la réglementation. Mais on a fait le, il y a des scénarios qui respectent le, le, le critère nombre de jours, le critère volume ou le critère flux. Donc on peut voir que le critère flux est le plus facile à atteindre, mais au, au niveau protection du milieu, c'est le, le moins protecteur. Le scénario qui prend le critère jour, c'est le plus protecteur, mais, mais c'est aussi... Euh, Souvent celui qui implique les aménagements les plus conséquents à mettre en place. D'où l'intérêt dans le projet Médisa de vraiment, euh, de vraiment euh, prendre en compte la sensibilité du milieu euh, dans le, le choix final. Y a-t-il des questions sur euh, le, le projet Médisa, sur ce qui vient d'être dit Et si on n'a pas, je vais en poser une. Est-ce que, alors on voit bien, il, il, est, il est fait pour Brest, pour la métropole, est-ce que d'autres collectivités vous regardent, suivent attentivement ce que vous faites et pour peut-être se l'approprier ou en tout cas l'adapter à leur, leur situation et, et leurs considérations euh, Alors... Des villes côtières ou des villes qui auraient une... une... Je ne sais pas si ça a encore été repris puisque c'est un projet qui a été finalisé ben là en tout début d'année 2022. Euh, mais euh, oui, le but c'était d'avoir une méthodologie qui n'existait pas, qu'on n'a pas trouvé en tout cas en, en France métropolitaine. Donc c'était euh, justement, euh, maintenant si une collectivité se pose la question de par où prendre cette question, eh ben, ce projet permet de, de donner, une, un cadre. voilà, d'établir un cadre et de savoir euh, bah, d'où partir où aller. Et, et comment, faire pour, et comment faire pour y arriver ouais. On poursuit avec l'intégration de l'enjeu sensibilité du milieu récepteur projet... Oh, pardon, excusez-moi. Oh, oui, oui. Ah, c'est ici. Je regardais là-bas, du coup, mais non, autant pour moi. Oui, oui, je... Le micro arrive. Je rebondis un peu sur la question que vous venez de poser. Euh... Personnellement, je travaille dans une autre collectivité, hein, donc... Euh... Au Pays de Morlaix, euh, et on est euh, touché par ces phénomènes de euh, contamination microbiologique. Donc, on, je pense qu'on serait réellement intéressé euh, pour euh, bénéficier du retour d'expérience de, de mes dix ans. Euh, Peut-être des, des, des liens à faire après, après cette réunion. Eh ben, contact, euh, le contact sera noué euh, après la, la réunion. Allons-y. Oui, bonsoir. C'est une question un petit peu sur la... Euh, je ne vais pas dire de la cohérence, mais euh, comment on peut expliquer... Euh, le premier intervenant a, a montré une qualité des eaux de baignade plutôt satisfaisante, voire très bonne, en rade de Brest. Bon, je ne sais pas si le moulin blanc est, était là-dedans, mais euh, ça c'est un autre problème. Et le diagnostic de, de, de Madame euh, sur les flux, euh, on est loin des 5% et on est à plus de combien de jours, je ne sais plus. Voilà, de, par rapport à ce. oui. Euh... Ouais, ouais, enfin, du, du coup, je, je, me suis, je me pose un peu la question parce que. Est-ce est est est que la, la, le suivi, de la qualité de l'eau de baignade est plutôt sur euh, l'été enfin, Donc moins de pluie, donc moins de, de charge ou. Est-ce que ça pièise un peu les résultats quoi. Euh, voilà. Merci. Euh, du coup bah, peut-être que la saisonnalité joue mais il y a aussi le, bah, du coup la carte là que vous voyez sur le système unitaire. Donc en fait les plages sont souvent en dehors du, du système euh, unitaire. Donc les rejets du système c'est vraiment euh, euh, sur cet aspect euh, radarbri, Peinfeld, et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément d'impact de ces rejets unitaires sur, sur les zones de baignade, suivies en tout cas. Je ne sais pas si Thierry, tu veux... Oui Oui, je, je, je confirme et ce que je vais présenter va bah, bah permettre de détailler un petit peu cet aspect. Ah bah très bien, bah voilà du teasing. Alors, on regarde cette partie, on reviendra peut-être vers vous, voir si, effectivement, il y a plus de, de, de, de réponses par rapport à ce que vous vous demandiez. Donc, bah, Thierry, l'intégration de l'enjeu sensibilité du milieu récepteur au projet et la ZAPET. Voilà, alors, comme vous l'avez vu, euh, les, rejets, euh, les rejets par euh, temps de pluie du système d'assainissement sur euh, Brest-Métropole... C'est tout le secteur en réseau unitaire et qui, se, qui est concentré autour de la Pinfeld et, et, et au niveau de la Radabri. Donc c'est vraiment très circonscrit. Et, et là, on, on, on répond à, à, également à la question qui était posée. Et effectivement, on n'a pas de zone de baignade dans le, dans le secteur. Euh, elles, sont, elles sont éloignées. Et, et on va vous montrer des, des éléments de. De, de, de calcul de dispersion des bactéries dans le milieu, euh, prenant en compte les, les temps de survie des, des bactéries. Et effectivement, on n'a pas d'impact vers les, les, les zones de baignade. Alors, en, en termes d'enjeux pour l'environnement et les, les usages tributaires de la qualité de l'eau euh, dans la zone où se concentrent ces, ces rejets par temps de pluie non, non traités, euh, bah les usages, finalement, on se trouvent en, en grande partie sur, euh, sur la zone militaire de Brest, hein, avec des usages militaires. Donc, du coup, on ne va pas trouver d'usages de type récréatif, on ne va pas trouver euh, d'usages euh, d'exploitation des ressources halieutiques. Les, les usages sont très peu, très peu nombreux et, et sont essentiellement liés à, euh, aux activités militaires. Et parmi ceux-ci, ce qu'on peut citer, par exemple, c'est les, les, les besoins pour les plongeurs de la marine euh, d'aller vérifier les coques de bateau. Donc là, ça pose problème. S'il y a des, des gros rejets, risque de contamination microbiologique, c'en est un. Mais il n'y en, en a pas tellement d'autres. Euh, l'autre, jusqu'il y a quelques années encore, euh, pour les périodes d'aguerrissement euh, des, des, des jeunes marins, hein, on, bah, on les foutait à la baille, quoi, dans, dans, dans la rade d'abri Mais ils ont changé de pratique. Maintenant, il n'y a plus ce, ce type de, de risque. Ils le font de l'autre côté de, de, la, de la rade d'abri Donc... Euh, en termes d'usage impacté, on a, prat... on, a, on a très très peu de choses. Alors, pour, pour la qualité du milieu, il euh, faut voir que euh, l'essuaire de Lapinfeld en lui-même, euh, c'est un peu vrai également pour la rade abri que ce soit côté euh, port militaire ou port de commerce. On a un, un passif, on peut dire un, un, un héritage hein, d'activités passées, qui fait qu'on a, a parlé des métaux lourds tout à l'heure, on a des, des concentrations en métaux lourds qui sont extrêmement élevées, sur, euh, surtout l'estuaire. Euh, là, ce sont des cartes de, avec des codes, des codes couleurs hein, qui vous donnent des, des niveaux de concentration. Je vous dis, ce qu'il y a à retenir, surtout, c'est qu'ils sont très élevés dans l'estuaire, alors que dans les cours d'eau qui rejoignent l'estuaire, on n'a pratiquement pas de problématique de métaux lourds. Sinon, un petit peu l'arsenic, mais l'arsenic c'est plutôt lié à des raisons de, de, de fond géochimiques, hein, parce qu'on est en présence de, de, de roches sur un gros accident tectonique qui sont euh, très riches en, en arsenic et qui relarguent de l'arsenic. Et quand on part de l'estuaire vers le port militaire, on a un phénomène de dilution, si, si l'on veut. La qualité des eaux dans l'estuaire de la Pinfeld, elle est surtout en, en, en conditions habituelles. Elle est surtout très dégradée dans la partie euh, amont de l'estuaire de la Painfeld. Or, comme euh, on vous a montré tout à l'heure les points de rejet du système unitaire, les points de rejet se situent plutôt dans la partie, enfin pas plutôt, ils se situent dans la partie aval de l'estuaire. Donc, pourquoi une qualité d'eau euh, très dégradée dans la partie amont On a des, des problèmes de trophisation extrêmement marqués. Euh, très forte teneur en chlorophylla, un pH qui peut atteindre euh, par moment jusqu'à 9,5, ce qui est énorme. Présence d'ammoniac, non pas d'ammonium, mais de, de, de, de l'ammonium sous, euh, sous sa forme ammoniacale, celle qui est directement toxique pour les, les poissons. Euh, des teneurs en phosphore qui sont extrêmement élevées. Des problèmes d'anoxyde fond, c'est-à-dire que euh, le milieu est, est, est, est sans présence d'oxygène. Ce qui fait que quand on regarde la qualité du bain de, de, de la vie euh, en amont de l'estuaire, on est sur un milieu qu'on appelle azoïque, sans vie. Euh, les choses après s'améliorent et sont améliorées pendant les, les 20 dernières euh, années sur la partie, euh, partie aval de, de l'estuaire. Ici, ce qui vous est montré, c'est euh, une simulation des panaches de dispersion des, des bactéries d'origine fécale, en, en l'occurrence E. coli. Sur la figure de gauche, euh, ce qui est présenté, c'est pour, euh, pour des conditions de temps de pluie, de forte pluie. Euh, ce jour-là, il n'y avait plus 18 mm et encore 18 mm la, la veille, donc une très grosse pluie. Euh, ce qui est simulé, c'est euh, le, les, les panaches de, de diffusion des bactéries. Et Vous voyez qu'ils ils sont bien localisés sur la partie aval de la Pinfeld. C'est logique, c'est là où se trouvent les rejets. Et au niveau de la rade d'abri. Mais dès que l'on sort de la rade d'abri, on se retrouve à des niveaux de concentration qui sont beaucoup moins élevés. Et encore une fois, on n'a pas d'usage euh, proche à ce niveau-là. Et arrivé dans la Grande Rade, là, on n'a pratiquement plus d'impact euh, bactérien. Sur la figure de droite, pour les mêmes conditions de, de pluie, ce qui est simulé, c'est les apports de, de pollution fécale, euh, de, de bactéries fécales, par, euh, par les rivières, à elles seules. Donc là, on voit que sur, on a des, des sortes d'effets de choc. L'exemple qui est pris, c'est chez coli, c'est la, la microbiologie on pourrait montrer des dépannages de dispersion qui auraient à peu près la même allure pour, pour d'autres paramètres de pollution, comme, comme la matière organique, notamment. Euh, ce sera à peu, près, à peu près similaire. Donc, je ne sais pas si j'ai... Non, je n'ai pas d'autres diapos en, euh, à la suite. Pour résumer les choses, peu d'usages aujourd'hui euh, susceptibles d'être impactés sur la zone où on a, où on a ces, cette concentration de, de rejets Un milieu euh, écologique déjà fortement dégradé, mais aussi en raison d'activités passées, d'activités qui perdurent encore, parce qu'on a encore ces, ces rejets de, de déversoirs d'orage. Et euh, encore une fois, c'est ce que je rappelais, euh, c'est ce que j'avais dit au, au début de, de ma présentation tout à l'heure. Là, on est vraiment dans le cas d'un estuaire dans un milieu de confinement qui est tel que, si je reprends l'exemple de l'amont de l'estuaire de Lapinfeld, ce n'est pas là où on a les rejets des unitaires. On a des rejets de rivières euh, avec euh, des teneurs en azote, en phosphore, que je dirais assez tout à fait classiques. Si on a ces fortes euh, manifestations d'eutrophisation qu que l'on peut lire, c'est vraiment essentiellement lié à, au confinement de la masse d'eau et au faible taux de renouvellement et à la présence de, de, de sédiments qui sont déposés au cours du temps, de sédiments très fins, très riches en matière organique, hein, qui, fixent, qui fixent également la pollution métallique et autres. Merci Thierry. Est-ce qu'il y a des, des questions, des interrogations par rapport à ce qui vient d'être exposé Oui. Alors, attends, on va, on va prendre le micro, parce que, comme je crois que c'est filmé, pour après les gens qui regarderont. Euh, nous, on entend la question... Mais... Oui, euh, bonjour. Donc, je suis fournisseur de Fontanao, dans les, la plupart des communes, enfin, beaucoup de clients qui sont représentés là, d'ailleurs. Euh, donc, je suis vraiment concerné par l'eau au quotidien. Ce qui m'interpelle, c'est que dans les microplastiques, ça n'a pas été cité, mais je pense que ça mérite d'être souligné, c'est euh, les tensions actifs qui, se qui sont concentrés dans les savons, les produits de lessive, qui malheureusement sont, ont des impacts désastreux sur la ressource. Là. Euh, ça diminue la croissance des poissons, leur capacité à se reproduire. Et ça fait dix ans qu'il y a des alertes sur ces sujets-là. Euh, je voulais savoir quest ce qui a été mis en place. Est-ce qu'il y avait des études d'impact réalisées sur euh, bah, les, les aires marines protégées, par exemple euh, Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est pas... Euh, L'information n'est pas vulgarisée, mais euh, je ne l'ai pas identifié en tout cas, euh, dans, parmi les multiples polluants, en fait, euh, qui étaient présentés là. Alors, euh, j'ai présenté ça, mais c'est vrai, vrai très brièvement dans la, la première partie. Euh, après avoir parlé des, des polluants organiques persistants des pesticides euh, des substances médicamenteuses après j'ai parlé très rapidement des microplastiques en rappelant que justement ce qu'on appelle microplastiques hein, sont des particules de moins de 5 mm euh, donc elles ont effectivement il euh, y a une problématique pour, euh, pour la vie aquatique par, par la présence elle-même de ces microplastiques hein, de ces microparticules qui sont ingérées mais il y a une problématique qui est double et peut-être plus importante, c'est celle de la fixation par adsorption de, de métaux ou de substances euh, hydrophobes telles que les polluants, les micropolluants euh, organiques, et, mais également de bactéries pathogènes. Donc tout ça, c'est étudié à l'échelle de, de la RAD et ça fait euh, l'objet du, du programme euh, dont tu as parlé à règles, dont tu as parlé tout à l'heure aussi, que tu as évoqué tout à l'heure. Et euh, une des cartes que j'avais présentées, mais j'étais passé très très vite, elle montrait les mesures que l'on fait à l'exutoire des gros fleuves euh, et de plusieurs rivières de, de Brest métropole, où on compte le, le nombre de microplastiques, on estime, où on estime les flux de microplastiques euh, vers la Rade. Après, sur les aspects de, de toxicité ou d'impact sur l'environnement, euh, ce sont les travaux qui ne sont pas faits spécifiquement sur la Rade de Brest. Hein. Mais il y a beaucoup de bibliographies, effectivement, sur ce sujet. Et c'est vrai que c'est une problématique plutôt émergente, mais une vraie, problématique, une vraie problématique que pour le milieu, je le confirme. Je vous remercie pour, pour le retour d'information. Je pense que le, là, on est à l'état de constat. Il y a eu des solutions côté ont évoquées. Je pense que le pari d'avenir, c'est changer un peu les habitudes de, de consommation. Il y a des solutions qui existent, qui sont cohérentes. Et malheureusement, il y a des mises sur le marché qui sont qui vont à l'encontre, en fait, des attentes exprimées pour la biodiversité, en tout cas, par les différents ministres en place. Là. Donc je pense que, enfin, moi, je serai à l'écoute, en tout cas, ouvert à discussion sur ces sujets-là, sur des projets que je mène, avec le PPP, par exemple, aussi, avec les acteurs, avec l'eau du que je vois de temps en temps. Je suis en attente, justement, d'avoir ce retour, et la vulgarisation scientifique est, important, est importante, à mon avis, quoi. Je vous remercie. Merci de cette intervention. On poursuit le déroulé avec l'aide à la décision et donc... Euh... Je crois qu'il y a une question... Oh, pardon, pardon. Je, crois, je, je me permets. Je baisse la tête. Merci. Bonsoir. Euh, J'avais une question à propos de la microbiologie. Euh, vous avez présenté des enjeux liés à l'assainissement collectif, que ce soit unitaire ou séparatif. Qu'en est-il de l'assainissement non collectif et de la problématique des apports des bassins versants au niveau de la contamination toujours microbiologique, que ce soit pour la baignade ou la conculiculture, où on sait que pour la conculiculture, les normes sont beaucoup plus pointues, plus basses, donc, en termes d'acceptabilité de rejet. Deuxième question, en dehors des tensions actives, etc., il y a une Pollution dont on parle de plus en plus souvent, notamment dans les aires marines protégées, je pense aux parcs marins. Il s'agit de la pollution par les écrans UV, enfin de protection, les écrans solaires, de protection, les crèmes solaires, et donc les produits chimiques contenus dans les crèmes solaires et leur impact potentiel, quid, à la fois au niveau des eaux de baignade, est-ce que l'on les suit Est-ce qu'on les suit en station d'assainissement dans la mesure ou en général, c'est au moment de la douche, d'après la baignade, qu'on les trouve principalement, etc. Merci. Qui qu s'y colle Vas-y alors, vas-y si tu es partant. Euh, pour l'assainissement non collectif, c'est évident, enfin il y a une chose évidente, on, on a parlé des euh, rejets d'assainissement de, de façon générale. Euh, là où on a mis, on peut dire, le, le paquet, c'est sur le traitement, euh, des, des eaux usées en station d'épuration euh, sur les essentiellement les, les 20 dernières années et avec des améliorations très sensibles sur les 15 dernières années euh, du, du fait de l'évolution de, de la réglementation pour les, pour, sur les, les, les zones sensibles à, à l'azote et au phosphore vis-à-vis euh, -vis des problématiques euh, algues vertes, trophisation. Euh, en plus, ce sont des pollutions qu'on sait bien mesurer, qui sont bien surveillées. Euh, L'autre problématique qui était moins bien gérée euh, jusqu'à présent, c'est la gestion des rejets par temps de pluie non maîtrisés en réseau unitaire. Euh, là, c'est en cours et on a bien vu dans ce qui a été présenté que tout ne serait pas réglé non plus. Il y aura encore des, des déversements. Il y en aura moins, mais il y en aura encore. Euh, et, et en fait, on, on va bout à bout, dès qu'on supprime une source de pollution, on en a une autre qui, qui apparaît. Et comme vous le dites, pour les, la, la contamination microbiologique des, des coquillages, il y a une très forte vulnérabilité du, du, du, coup des, du fait des, des facteurs d'enrichissement en, en germes. Donc là-dessus, l'assainissement de nos collectifs, euh, c'est clairement un, un combat très fort à mener sur les années à venir, parce qu'on on est loin d'avoir... Euh, d'avoir réglé encore toute la situation. Mais je dirais pas que. Il n'y a, a pas que les assainissements de nos collectifs. Hein. Tout est à prendre en compte. Parce que, euh, euh, un rejet par, une rivière partant de pluie, euh, même si on oublie toutes les pollutions d'origine domestique, on serait sur un bassin versant sans, sans occupation humaine, on a de toute façon des déjections animales, on a, euh, on a des bactéries fécales qui, qui arrivent dans le milieu. Donc C'est pour ça que j'avais évoqué à, à, au début l'importance de, de prendre en compte euh, l'artificialisation euh, du territoire, l'imperméabilisation du territoire et toutes les solutions qui peuvent euh, permettre d'améliorer l'infiltration des eaux, donc pas seulement sur les bassins unitaires, mais, mais partout, absolument partout, et sur la zone côtière. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu là-dessus. Là enfin, une autre chose peut-être à dire, c'est que si on s'intéresse à la pollution microbiologique, on regarde bien ce qui se passe sur les dix derniers kilomètres euh, euh, sur les rivières avant d'arriver dans la rade, hein, parce que le reste a eu le temps de, de disparaître. Donc là, ce n'est pas du tout la même problématique que l'azote et le phosphore. Il faut se concentrer vraiment pour résoudre les, les problèmes au niveau locaux. Et il y a de nombreux diagnostics qui sont réalisés, euh, qui ont été réalisés encore euh, récemment. Ce n'est pas du tout comme euh, pour la problématique haute baignade, on aurait beaucoup plus facilement à circonscrire les problèmes et à les régler. Euh, C'est vraiment un travail de, de, de très longue haleine et qui est très... Euh, Très difficile. Sur, sur sur la question des des, des, des crèmes des crèmes solaires, hein, c'est ça. C'est vrai que les impacts ils sont bien connus. Ils ont été surtout décrits dans des dans des milieux avec des récifs coralliens. C'est ça surtout qui est qui, qui est bien documenté. Alors, sont pas euh, euh, quand on surveille les eaux de baignade euh, depuis la dernière directive, on, on a accès à la surveillance uniquement sur les paramètres microbiologiques. On regarde pas du tout. La, la, la qualité physico-chimique de, de l'eau, donc c'est pas quelque chose que l'on regarde et, et là aujourd'hui je serais bien démuni de, pour, pour vous répondre en termes d'impact, je vous dis c'est très bien documenté sur les récifs corallières on a des certitudes en termes d'impact euh, après euh, on peut penser que des impacts il y en a, oui eh ben, Merci monsieur, une question si je l'ai vu Petite question euh, à l'échelle de Brest-Métropole. Quelle est la part de l'ANC euh, par rapport aux, aux stations d'épuration je, je vais annoncer un chiffre de mémoire. <rire> ça vaudra ce que ça vaudra. Euh, non, je, de mémoire, on était sur l'ordre de, de 3000 3000 équivalents habitants en ANC. Je ne sais pas si... Non, personne n'a... Pour moi, on est de l'ordre de 3-4 000 équivalents habitants en ANC quand on a euh, 200, euh, 220 000 en assainissement collectif. Donc on a, Donc on a tout intérêt à, à mettre le paquet, entre guillemets, sur des euh, sur stations d'épuration. Euh, on, on peut imaginer que les impacts euh, issus d'ANC... Euh, non conformes sont finalement assez minimes. Non, non c'est ce qu'on disait, euh, ce qu disait tout à l'heure, ils, ils sont pas. ne sont pas du tout minimes. Il, il suffit d'avoir un assainissement non conforme polluant à proximité d'une rivière euh, sur la problématique conchilicole pour que ce soit pas bon du tout, quoi. Ouais, après, il faut cibler les points noirs. Euh... Oui, donc on, on le fait petit à petit. On, on, on règle les, les, les plus gros les plus gros problèmes. Euh, assainissement collectif. Euh, L'ANC, il est toujours en cours d'être réglé. Mais euh, des, des, des mises aux normes, ça, ça prend du temps. Euh, C'est toujours la difficulté. On, on, bien sûr, on réalise des diagnostics. Euh, bien sûr, on demande aux personnes de se remettre aux normes. La remise aux normes, après... Euh, euh, Comment avoir la contrainte Elle est souvent délicate. Hein, C'est beaucoup de communication derrière et, et, et de diagnostic en amont pour sensibiliser et, et conduire euh, les personnes qui sont dans ces situations à, à se mettre aux normes. Ouais. Merci. Bon, je pense qu'on peut, peut poursuivre euh, sur le choix de euh, l'aide à la décision avec Audrey. Donc, retour sur euh, donc, la deuxième partie du, du projet Médigsa, qui était euh, du coup, euh, par rapport à tous les scénarios qu'on avait envisagés, donc euh, comment faire le, le choix d'un scénario adapté. Euh, donc, on a essayé de prendre en compte pas seulement des considérations économiques, mais aussi euh, d'autres considérations, dont, euh, dont l'aspect euh, sensibilité du milieu euh, qu'a évoqué Thierry. Donc là, euh, les, le tableau présente hein, tous les, les critères de, de décision qu'on a pris en compte, à savoir bien évidemment le, le coût, mais aussi euh, l'impact sur les activités nautiques, l'impact sur les écosystèmes, l'impact social, euh, le calendrier de réalisation, euh, le risque, donc le risque de, de, de ne pas réussir à aboutir à... à au scénario choisi, mais aussi euh, ben, euh, la dérive budgétaire, la dérive budgétaire euh, euh, que, peut, euh, que peut engendrer le scénario, et euh, l'impact sur l'activité économique sur le territoire. Donc en fait, donc, tous ces critères donc, agrègent des, des indicateurs qui ont été calculés pour chaque scénario. Donc on aurait pu s'arrêter là et faire... Une faire une analyse technico-économique classique, mais on a, on a essayé d'aller de, de, un peu plus loin avec un outil d'aide à la décision un peu plus complet qui est, qui est présenté sous cette, sous cette forme mais, et qui permet en fait d'agréger plusieurs choses, à la fois les, donc les, les critères que je vous ai explicités avant. Donc pour chaque scénario, on a calculé tous ces critères, mais on a fait... On a, on a également euh, mis en fait, des profils de préférence. Ça veut dire que selon le, le décideur, en fait, on peut avoir euh, un poids plus important, par exemple, sur le coût et le calendrier de réalisation, ou alors un autre décideur aura, aura plus tendance à privilégier l'aspect environnemental. Donc on peut, selon, euh, selon, selon le, le, le profil, choisir des, des profils de préférence différents. Euh, là, il y a aussi du coup... Euh, donc, le poids des critères. La direction des préférences, c'est est-ce que le, le, les critères sont à maximiser ou à minimiser. Par exemple, le coût, il faut le minimiser. Euh, L'incidence sur le milieu, il faut le, le minimiser. Euh, le profil euh, des catégories, c'est est-ce euh, qu'on considère qu'un scénario est bon, moyen, mauvais, selon euh, différents seuils qui sont les rangs des catégories. Par exemple, à partir de quel seuil on considère qu'un qu qu scénario est bon au niveau du coût Est-ce que, euh, je dis euh, n'importe quoi, est-ce que 40 millions, c'est un coût acceptable ou non Donc, euh, donc ce, nos critères associés à des profils de préférence ont permis de comparer les scénarios entre eux et de pouvoir aussi voir quel, pourquoi certains scénarios étaient mauvais. Euh, et pouvoir voir comment on pouvait les adapter pour qu'ils soient, qu soient meilleurs. Donc en fait, l'outil d'aide à la décision, c'était juste euh, donc, euh, euh, un outil dans lequel on chargeait des, des, tableaux, des tableaux Excel. Donc là, c'est un exemple où on a chargé à la fois les, donc les résultats sur les critères, euh, les, le, le profil de préférence, donc là, euh, deux points sur la conformité, euh, cinq points sur l'aspect coût. Euh, et euh, bah, les autres critères dont je vous ai parlé. Donc, euh, ce, cet outil d'aide à la décision en fait, a, a permis de, de, déjà de justifier le choix qu'on allait faire parmi les, les, la soixantaine de scénarios qu'on avait élaborés et de, de faire ressortir en fait, les scénarios qui étaient considérés comme pertinents pour, pour notre territoire et euh, de le justifier, et de pouvoir présenter ces scénarios pertinents, pertinents aux décideurs euh, au lieu de leur présenter euh, tous le, les scénarios qui avaient été étudiés. Donc, le, le scénario qu'on que, qu présente, c'est le scénario qui a été retenu, qui est un scénario mixte, qui n'est pas un scénario avec que des bassins de, de, de, des bassins de rétention et pas que de la déconnexion, donc qui, qui prend en compte les deux solutions. Euh, avec euh, donc, mais un effort, euh, un effort de, de génie civil, mais aussi un effort de, de solutions douces. Et du coup, reste euh, la mise en œuvre de ces solutions douces euh, que va évoquer Nicolas. Voilà, on, on, on enchaîne avec Nicolas donc, sur la mise en œuvre de la déconnexion d'eau pluviale. Et, et après, euh, Mélodie nous amènera un petit peu plus loin que, que sur la métropole. Pour la, pour la question de tout à l'heure, ce n'est pas 3000 à 4000. Euh... Équivalent habitant, c'est 5500 abonnés au spank, Donc, euh, ça représente peut-être 10 000, euh, 000 équivalents habitants de cet ordre-là. Euh, du coup, euh, donc, la mise en œuvre de la déconnexion des eaux pluviales. Donc, euh, le scénario qui a été retenu, globalement, ça va s'appuyer sur, euh, sur deux types de techniques. Euh, des techniques qu'on peut qualifier de grises et de, enfin, voilà, de, de, de, de techniques, technologiques. Une construction de bassins, de pompes, dans certains cas, et qui vont, qui vont finalement traiter le problème on va dire, à l'aval du bassin versant. C'est-à-dire qu'on va essayer d'attraper plus d'eau que ce qu'on attrape aujourd'hui, euh, en augmentant des capacités de stockage pour transporter toujours plus d'eau vers la station d'épuration. Euh, voilà. De l'autre côté, on a... un on va pouvoir agir sur l'aménagement du territoire et sur son imperméabilisation et faire en sorte que, finalement, la goutte d'eau propre qui tombe du ciel, bah, finalement, qu'elle évite de rejoindre l'eau usée dans les canalisations et donc bah, créer toujours plus de volume à traiter, euh, donc in fine, en bas du bassin versant. Donc on est sur, sur deux approches assez différentes, et euh, donc, enfin, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les deux cycles sont forcément très liés, en fait. l'aménagement du territoire et la gestion de l'assainissement. c'est deux thématiques, deux politiques qui doivent forcément se parler pour réussir à faire face aux défis qui nous attendent. Et donc, dans le cas de l'adaptation au changement climatique, il y a un des risques les plus importants, qui est le changement de régime des pluies. Qui pourrait amener à un moment des, des intensités pluviales, enfin des, des intensités de pluie plus importantes sur des périodes courtes. Et donc, on a, a aujourd'hui une opportunité sur le territoire brestois de, bah de, de se former, de, se, se, comment dire, de faire monter en compétences, que ce soit en termes de conception ou de réalisation, sur, sur ces techniques de solutions fondées sur la nature. Dans le cadre de la mise en conformité de l'assainissement. Donc, euh, le programme global d'action, il se base donc sur des. Enfin, basé sur ces deux, deux leviers, euh, donc, a été estimé à un, un coût total de l'ordre de 50 millions d'euros. Euh, donc, je parle de déconnexion. C'est quoi la déconnexion euh, Alors, on va parler de gestion intégrée des eaux pluviales. Il y a quelques temps, on parlait de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. Mais quand on parlait de techniques alternatives, finalement, c'était alternative aux tuyaux. Donc en fait, on continue à poser des tuyaux. Donc maintenant, on parle de gestion intégrée des eaux pluviales. Donc c'est quoi Globalement, c'est de rester le plus proche possible du cycle naturel de l'eau. Et de faire en sorte qu'elle... Donc là, il y a un certain nombre de principes qui sont listés. Donc globalement, c'est de ne pas construire dans les axes d'écoulement naturel de limiter le ruissellement, limiter les écoulements. Donc, stocker au plus proche, favoriser l'infiltration, mettre le moins possible l'eau en mouvement. En termes de dimensionnement, on va quand même avoir une répétition des épisodes pluvieux sur le territoire brestois en période hivernale. Donc, il va falloir intégrer un petit peu ça dans le dimensionnement. On n'est plus à réfléchir uniquement à faire face à l'orage en créant un bassin qui, finalement, sera tout le temps vide, sauf le jour où il y aura un orage. Ce n'est pas tout à fait la, la philosophie non plus. Et donc, euh, bah, enterrer le moins possible l'eau et euh, la rendre visible euh, en tant qu'élément qu d'aménagement, de valorisation, euh, valorisation également du, du cadre de vie. Faire en sorte qu'on qu voit l'eau et que ce ne soit pas uniquement quand, euh, quand, euh, quand, ça dé, quand les égouts débordent qu'on que se rend compte qu'il ah oui, y avait une rivière qui coulait par là des euh, rivières qu'on a oublié depuis, depuis bien longtemps. Donc euh, c'est un peu l'esprit. J'ai remis aussi également sur cette vue donc, euh, des notions d'équilibre entre euh, l'évaporation, euh, l'infiltration euh, peu profonde, l'infiltration profonde et le ruissellement euh, en fonction de, de l'urbanisation du territoire. Donc on voit que, que c'est la composante ruissellement globalement qui a tendance à beaucoup augmenter. L'évaporation, ça continue. Hein, puisque, ça continue puisque bah, globalement, quand, enfin, Les surfaces étant euh, globalement plutôt sombres, alors, dès que le soleil revient, bah, on va avoir de l'évaporation, de la transpiration beaucoup moins. Euh, voilà. Donc, on, on voit que c'est quand même l'infiltration qui baisse énormément et le, le ruissellement qui augmente. Donc euh, la philosophie de la gestion intégrée des eaux pluviales, c'est d'aller un peu euh, à contresens de ça et de favoriser l'infiltration euh, dès qu'on peut. Donc ce sont des... des la réflexion Medisa et la réflexion Gros se sont menées en parallèle. Uh, Gros Green, c'est un projet uh, globalement qui s'intéresse plus à l'adaptation au changement climatique qu'à la gestion uh, des réseaux uh, d'assainissement. Mais on a, on a réussi à coupler les deux démarches et donc à, à proposer un scénario. Enfin, c'est ce qui nous a permis d'arriver à, à la proposition d'un scénario uh, qui s'appuie sur ces deux types de, de solutions. Donc globalement, comme l'a montré Audrey tout à l'heure, on a 150 hectares à sortir euh, d'eau pluviale à faire s'infiltrer sur du tissu urbain existant. Alors euh, ce sont des, des, des propriétés, on a visé essentiellement des propriétés publiques, parapubliques euh, et des grandes surfaces de copropriétés pour voir cet objectif de 150 hectares, dans quelle mesure il est, il est atteignable. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'intéresser aux particuliers qui représente 30% du ruissellement total. Mais, euh, mais globalement, pour se, se rendre compte de la capacité à faire d'un acteur public euh, tel que la métropole, on s'est plutôt focalisé sur, le, sur, le, sur les, les partenaires publics et, euh, et le domaine public. Euh, donc on a eu quelques, quelques réalisations. Donc, En fait, euh, la réflexion est née à peu près dans les années euh, 2015, je dirais, 2016, on a, on a commencé à réellement rentrer dans le sujet. Gros Green, ça a commencé en 2017. Euh, Médisa également. Euh, et donc, euh, donc, ça a cheminé ensemble. Donc, euh, ça nous a permis d'avoir quelques, quelques réalisations, déjà, sur le territoire. Donc, euh, ici, à l'occasion d'une rénovation énergétique de la résidence Kerber euh, Rive droite, donc à proximité du bourg de Saint-Pierre, euh, donc c'était euh, rénovation énergétique. À la base, rien à voir avec le pluvial, sauf que ces travaux-là permettent euh, d'intervenir sur l'emplacement des gouttières. C'est-à-dire que quand une gouttière elle, elle descend à l'intérieur du bâtiment, bah, quand on va la faire sortir, elle va être enterrée. Donc du coup, euh, gérer de l'eau en surface quand la gouttière sort euh, à, un mètre, à un mètre de profondeur, bah, ça va faire des, des trous de bombe. Donc l'idée, c'est de les sortir plutôt euh, bah, en façade du bâtiment pour permettre à l'eau bah, de rejoindre l'espace vert à proximité directement en surface et de ne pas se retrouver avec un aménagement euh, bah, difficile à exploiter et, euh, et globalement euh, pas très intéressant au niveau paysager. Euh, il y a eu le cas du collège des Quatre-Moulins, eux ils étaient sur une problématique, euh, renouvellement de réseau, eau usée, eau pluviale, euh, en partie interne de leurs locaux, et puis bah, ça les arrangeait de, de faire différemment, donc ils nous ont demandé un nouveau branchement d'eau pluviale d'eau pluviale, donc on s'est intéressé à leurs problèmes et on leur a suggéré de gérer l'eau sur place et donc ça a pu être réalisé, donc ça c'était une des premières réalisations, je crois que c'était en 2016. Et puis après, bon, on s'est intéressé à différents bâtiments publics, donc ici on est sur l'école du Forestou, le gymnase du Forestou, dans le cadre du renouvellement urbain, donc il y a le gymnase Foch qui a été réalisé il n'y a pas, pas très longtemps. Euh, qui, a eu, qui a été l'occasion de mettre en œuvre ce type de, de réalisation également. Du réaménagement de place, ici la place Versin-Gétorix, c'est enfin, voilà, aussi l'occasion de gérer les eaux de, de, de ces espaces sur place. On a eu la place de Metz, et plus récemment on a accompagné le réseau de chaleur dans le quartier de l'Ambézélec, à un déploiement du réseau de chaleur, donc, euh, qui représente des tranchées assez, assez importantes. Dans lesquels, bah, globalement, on va pouvoir mettre du matériau poreux, dans lequel on va pouvoir stocker l'eau le temps qu'elle s'infiltre dans le sol. Donc, on a encore des idées hein, dans, ce, dans cet esprit-là. L'idée, c'est vraiment de, de limiter les revêtements imperméables qu'aux zones où c'est vraiment nécessaire. Globalement, un accès pompier, euh, certes, l'accès pompier, il va falloir qu'il qu puisse accueillir un, un camion le jour où il faudra. Euh, ceci dit, il euh, n'y a peut-être pas besoin que ce soit enrobé. Euh, en permanence, euh, donc c'est des pistes hein, de réflexion, Une toiture terrasse végétalisée, euh, euh, bah, c'est plutôt à promouvoir, même si aujourd'hui on a encore du mal en termes de, de, de, de modèle économique. enfin globalement il nous a rapporté que ça coûte trop cher, donc, donc ça, ça se développe peu, euh, donc des requalifications d'axes qui vont permettre de re-questionner re parfois aussi hein, la place de la voiture sur l'espace les, sur public, et qui vont permettre bah, de, de libérer un peu d'espace pour, pour faire des, des noues qui vont recevoir les eaux de ruissellement de la chaussée. Et puis, bah, quand on n'a pas la place, bah, globalement, euh, rien n'empêche, enfin euh, rien. Dans certains cas, en tout cas, euh, moyennant des, des, des sondages de sol, on peut s'assurer du fait qu'on euh, n'est pas juste sur le niveau de la nappe et qu'on va pouvoir euh, bah, infiltrer les eaux tout simplement sous l'enrobé, sous le bitume. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a du bitume qu'on ne peut pas être transparent hydrauliquement. Donc euh, voilà un peu toutes les, les techniques qu'on qu développe sur, euh, sur ce sujet-là. Euh, ouais, je vous propose un petit retour. Alors c'est clairement pas le, le type d'aménagement euh, qu'on va promouvoir euh, de manière euh, générale. Euh, là on est sous la place de Roscanvel à Brest. Et en fait, euh, il a été fait hein, une structure alvéolaire. C'est euh, ce qu'on voit ici. Hein. Ce sont des, des blocs en plastique qui vont, pour, qui vont permettre de stocker un grand volume d'eau. Euh, ça présente l'avantage, ces structures intérêt d'avoir une, une instrumentation facile. En fait. Et donc, du coup, ça nous permet de vérifier nos, nos hypothèses, euh, notamment en termes de perméabilité. Et, euh, et donc, ce qu'on a... Enfin, là, ce qu'on a pu, euh, pu euh, diagnostiquer, globalement, c'est une perméabilité apparente de l'ouvrage. On, on s'intéresse à savoir bah, quel volume on va réussir à vidanger dans, dans un laps de temps. Et ça vient confirmer des ordres de grandeur de, de perméabilité qui sont assez proches de 5, 10, moins 6, qui est euh, l'hypothèse qu'on retient pour tous nos prédimensionnements. Donc là, on voit qu'on est entre 4 et 6. Donc globalement, on s'éloigne pas trop, de, pas trop de, la, de la vérité quand on, quand on prédimensionne à 5-10-6 mètres par seconde. Alors ça vous parle pas en fait, euh, ça veut dire qu'on peut infiltrer 18 mm d'eau par heure. C'est-à-dire qu'un mètre, mètre, mètre carré, en fait, on peut lui mettre 18 litres dessus chaque heure. Et euh, chaque heure, ce, ces 18 litres vont être bu par le sol. Donc, en fait, c'est un potentiel assez énorme, finalement, euh, quand on y pense. Euh, donc, on disait tout à l'heure qu'il y avait 1200 mm par an. Bon, à bah, 18 mm par heure, euh, on se dit que ça ne fait pas beaucoup d'heures, finalement. Euh, en cinq jours, on peut passer la pluviométrie de l'année. Ça nécessite d'avoir des capacités de stockage suffisantes, mais enfin, je veux dire par là que le sol peut boire bien plus qu'on l'imagine. C'est bien, bien sur ce principe-là que s'appuie toute la, toute la réflexion. Et voilà donc le sous bassement géologique brestois donc beaucoup basé sur du, du CNES, il est très homogène hormis les quelques zones de remblais d'après-guerre où on a quand même un peu quelques quelques inquiétudes finalement à solliciter ce ce remblai pour infiltrer les eaux euh, globalement sur le sur la grande majorité du du, du, du périmètre unitaire ben on, a, on est sur une homogénéité assez importante euh, des roches ce qui nous permet euh, contrairement à certaines régions, bah de partir sur des hypothèses, comme je le disais juste avant, à 5-10-6, ça marche à 80%, 90% sur Brest. Donc c'est une chance aussi de notre territoire de pouvoir justement se tourner vers ces, vers ces techniques là de gestion intégrée des eaux pluviales sans trop, sans trop prendre de risques. Donc euh, voilà, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais globalement, <rire> c'est un peu le message, c'est... Euh, Transportons le moins possible l'eau et faisons en sorte qu'elle puisse rejoindre bah, le, le sol pour être mobilisée par bah, par le, les espaces verts, euh, pouvoir euh, puis du coup véhiculer moins de pollution vers le milieu naturel. Donc bah, ça commence ça commence globalement chez soi avec euh, bah, ce qui ce qui vient le plus facilement à l'idée c'est la récupération des eaux de pluie. Euh, en fait, ça ne va pas représenter un grand volume à l'échelle de l'année. La récupération d'eau de pluie, on va avoir 300 litres ou 600 litres, un mètre cube, qui est plein quasiment tout l'hiver. Donc finalement, ça ne va pas trop nous intéresser. Après, c'est très bonne chose hein, de récupérer l'eau de pluie pour arroger son, son jardin. Mais globalement, l'idée, euh, c'est euh, de pouvoir lui... Lui faire, euh, faire rejoindre le trop-plein dans le jardin, pardon, euh, d'envoyer le trop-plein dans le jardin pour, euh, bah, pour permettre de, enfin voilà, pour contribuer à la conformité du système et à l'adaptation au changement climatique. Et je termine rapidement. Donc euh, L'idée, bah, on a commencé en 2016, on a étudié, on a expérimenté, on en arrive à un scénario qui est celui-ci. Faire connaître, bah, on est là un peu pour ça. Et, euh, et donc l'aventure la, va continuer. Merci. Merci Nicolas et on va, si je veux bien récupérer ça, poursuivre et terminer avec Mélodie et la coopération décentralisée sur la gestion des eaux urbaines dans les pays à revenus faibles, à revenus faibles à intermédiaire, pardon, je vais aller jusqu'au bout. J'ai combien de temps du coup Peu de temps. <rire> C'est ça. Ok, je vais essayer d'être brève et de vous, euh, de vous présenter des éléments euh, un peu globaux. Euh, donc D'abord quand même en introduction, moi je suis du programme Solidarité Eau, PSO. Donc c'est une association française euh, qui, euh, qui fonctionne avec des, en grande partie avec des financements de l'État via l'Agence française de développement, le ministère des Affaires étrangères et l'Office français de la biodiversité. Et euh, il nous est confié en quelque sorte une mission d'intérêt général pour euh, participer enfin qui est euh, destinée euh, aux acteurs euh, français impliqués dans la solidarité internationale sur l'eau et l'assainissement et la protection, la gestion des ressources en eau. Et euh, l'idée, c'est de, de, de, de participer à, à, à mettre en lien, euh, mettre en réseau, euh, faire monter en compétences, euh, dynamiser, stimuler euh, les initiatives portées par, euh, par cette diversité d'acteurs en France, puisque euh, de nombreuses associations, collectivités territoriales peuvent s'impliquer sur ces questions à l'international. Donc, euh, donc, du coup, je vais prendre la, la suite euh, de ces présentations qui... Euh, qui, qui, qui ont un peu ciblé euh, le, le contexte de la métropole de Brest et comment les, les, les eaux urbaines sont, euh, sont gérées pour, euh, pour, pour, euh, maîtriser, pour mieux maîtriser leur impact sur, sur l'environnement, en apportant un, un petit peu une, une perspective internationale à ces sujets-là. Euh, je vais commencer par, par faire un, un, un aperçu global sur euh, où on en est finalement de, de la gestion des eaux urbaines, euh, aux usées, aux pluviales, euh, dans, dans le monde en général. Euh, et qu'est-ce que la coopération décentralisée et qu qu'est-ce qu que ces processus peuvent, peuvent, peuvent apporter pour participer à faire progresser ces, ces sujets-là Et euh, je finirai par en évoquant quelques projets particuliers de coopération décentralisée, justement. Euh, donc, j'essaye de ne pas trop prendre de temps, pour autant... <rire> Euh, donc une vision un peu globale de la, de la gestion des eaux urbaines dans le monde, alors dans, dans, dans le monde plus, plus exactement dans, dans les pays dits en, en développement, c'est-à-dire les pays à revenus faibles à intermédiaires, euh, c'est-à-dire les pays en fait qui sont éligibles à l'aide au, au développement. Euh, donc globalement quand même pour, euh, pour recentrer un petit peu sur, euh, sur la, la préoccupation, euh, l'enjeu le, le, majeur, c'est encore celui de l'accès à l'assainissement tout simplement, puisqu'il y a encore 3,6 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à des services d'assainissement. Et ce retard est accentué en particulier dans les zones rurales et particulièrement important en Afrique subsaharienne. Donc là, en plus, quand on parle d'accès, on ne parle même pas de, de système de collecte et de traitement des eaux usées. Euh, on parle vraiment de, de, du volet salubrité de l'assainissement, c'est-à-dire avoir accès à, à des toilettes, en fait, pour, euh, avec le, le, la, la préoccupation de base qui est de, de séparer les individus des excréta et des eaux usées euh, dans, dans, dans une optique voilà, de, de, de, de, de, de salubrité et de santé, quoi. Euh, donc c'est vrai que dans, dans des contextes où cette problématique d'accès à l'assainissement euh, reste prioritaire, la question de, de, de la gestion des eaux urbaines n'est pas forcément celle qui se pose euh, de, façon, euh, de façon prioritaire. C'est pas forcément remonté comme un besoin prioritaire. Mais, euh, mais cependant, euh, cette question de, de, de, de mieux gérer les eaux usées, leur impact sur l'environnement, de mieux gérer les eaux urbaines, euh, commence, à, commence à émerger un petit peu. Bah parce que c'est toute cette idée de, de, de cycle de l'eau que, que vous avez évoquée, effectivement, euh, il commence à, il commence à, à, à parvenir en fait aux, aux consciences le fait que, euh, bah, que l'assainissement mal géré, les eaux usées, euh, rejetées dans l'environnement euh, pas suffisamment traitées, eh euh, se retrouvent dans le cycle de l'eau et euh, en particulier dans les ressources en eau qui sont ensuite utilisées pour la consommation humaine. Donc il y a en particulier dans, dans de nombreux pays euh, des, démarches, euh, des démarches en cours euh, qui s'inscrivent dans les cadres sectoriels réglementaires de l'eau et l'assainissement qui prennent de plus en, compte, plus en compte cette question du grand cycle de l'eau. Euh... Donc pour euh, repréciser un petit peu euh, euh, ce qu'on entend, où on en est sur, euh, sur le, les services d'assainissement et sur euh, la gestion des eaux urbaines, des eaux pluviales, pour ce qui est des services d'assainissement, ben, quand on parle des services d'assainissement dans, dans les pays, euh, les pays donc, euh, en développement, euh, il est question ben, de, de, de faire progresser euh, les, les infrastructures euh, d'accès à l'eau et l'assainissement, euh, mais aussi il est question de, de, de développer la gouvernance de ces services euh, la gouvernance à l'échelle locale, à l'échelle nationale. Donc globalement, on est dans, on est dans, dans une dynamique euh, où, euh, où ces services sont en train de, de se structurer, aussi bien à, à l'échelle locale qu'aux échelle, euh, qu échelles nationales, euh, avec une tendance dans, dans pas mal de pays à la décentralisation, c'est-à-dire à la gestion de, de ces services de façon de plus en plus localisée, jusqu'aux communes. mais Il y a encore euh, plusieurs pays euh, qui ont choisi un mode de, de gestion plus centralisé. Donc voilà, c'est vraiment le, le, enjeu, un enjeu tout aussi important que celui de la réalisation d'infrastructures, qui, qui est celui de, de renforcer la, la gouvernance pour qu'on ait affaire à des, à des services qui sont capables de faire fonctionner ces infrastructures de façon viable, aussi bien techniquement que, que financièrement. Pour ce qui est du coup de, de la gestion des eaux, des eaux pluviales, en fait, j'ai employé le terme eau urbaine, mais finalement, la, la notion d'eau urbaine, c'est-à-dire de gestion des eaux pluviales de façon coordonnée avec les eaux urbaines, euh, est globalement euh, pas, pas vraiment pris en considération dans ce sens-là. Euh, la question de, de la gestion des, euh, des eaux pluviales est souvent, euh, est souvent tout d'abord motivée par, euh, par, par le risque d'inondation, par le besoin de maîtriser le, le risque d'inondation. En fait. Euh, et l'impact des eaux urbaines, des eaux pluviales euh, sur l'environnement est par contre euh, globalement peu diagnostiqué et peu suivi, peu, peu connu. Donc je vais, euh, je vais faire une, une, petite, une petite aparté, une, un petit éclairage sur ce qu'est la, la coopération décentralisée. Euh, donc, la, donc, comme je disais tout à l'heure, l'aide française au développement passe par une mobilisation de l'État, en particulier l'Agence française de développement. Mais le contexte français de l'adodéveloppement ben, en fait, se, se caractérise par, euh, par une, une, un paysage très décentralisé de cette solidarité internationale, avec la possibilité d'agir euh, de la part des collectivités territoriales françaises et de nombreuses associations également. Parce qu'effectivement, les collectivités territoriales françaises, euh, elles ont la possibilité, euh, de façon tout à fait euh, légitime, euh, de s'engager à l'international sur, euh, sur tout sujet dans leur globalité, y compris l'eau et l'assainissement. Et c'est même des, des, une possibilité qui est inscrite dans, en fait, dans le corpus réglementaire qui, qui encadre les, les compétences, les responsabilités que peuvent exercer les collectivités. Donc l'engagement à l'international, c'est vraiment une compétence que, peut, que peuvent exercer les collectivités à toute échelle, depuis les communes jusqu'au département. Mais c'est un, une possibilité qui reste, qui reste facultative, donc qui dépend, qui dépend fortement de, de l'engagement politique des élus des collectivités. Donc il y, a, il y a plusieurs formes d'engagement possibles. Globalement, euh, les collectivités peuvent choisir de, euh, de, de mettre à disposition des, euh, des fonds de subvention à destination des associations. Par exemple, la métropole de Brest le fait au travers d'un appel à projet à, des, à, à destination des associations. Euh, et également, il est possible de s'engager dans des partenariats de coopération décentralisée euh, en lien avec une autorité euh, locale d'un pays partenaire euh, avec un, une, une démarche de, de coopération qui s'inscrit souvent plus sur le long terme, euh, qui, est de, de, de, qui est vraiment l'occasion d'une transmission de, de savoirs, d'échanges de, euh, techniques. Euh, de, c est, c est un, ça peut être vraiment un vecteur de transmission, de partage d'expertise sur, euh, sur des sujets divers, et en particulier celui de, de l'eau et l'assainissement. Donc, rapidement, voilà, au PSO, on recense ces engagements annuellement. Et en 2020, par exemple, on avait 175 collectivités engagées pour la solidarité internationale sur le l'assainissement, pour un montant total de 15,4 millions d'euros. Et environ 30% des projets portés par ces dynamiques-là prenaient la forme, justement, de coopération décentralisée. Là, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a différents leviers réglementaires pour s'engager. En particulier, les collectivités françaises qui, sur le territoire français, ont la gestion de l'eau et l'assainissement, ont des possibilités de s'engager sur ces sujets-là à l'international qui sont renforcés. Et donc, on voit que depuis, depuis plus de plus dix de ans, l'engagement est globalement croissant. Donc, pour, pour revenir justement à la question de, de la gestion des eaux urbaines, euh, donc finalement ce sujet-là peut être l'un des sujets dont s'empare la coopération décentralisée justement. Euh, donc l'idée ça peut être de, de, de, de s'emparer de ces processus-là pour, pour pouvoir transposer, transférer à la fois des technologies mais aussi des méthodologies. Parce que finalement, dans toutes les démarches que vous avez décrites sur la métropole de Brest, quand on, quand on a en tête de tels types de, tel type de projets en France, ben on, on a en tête ces démarches de diagnostic pour caractériser les infrastructures, les écoulements d'eau usée, d'eau pluviale, caractériser les points de rejet dans l'environnement, et tout ça aussi bien avec un aspect qualitatif que quantitatif que, que, qui porte sur les flux. Euh, en, avec l'idée aussi de, de, de rendre intelligible euh, cette information sous la forme, par exemple, de systèmes d'information géographique, de modélisation hydraulique, euh, avec l'idée d'en de, faire des outils d'aide à la décision pour cibler des projets d'aménagement à mettre en œuvre ou d'autres actions, telles que des actions, je, par exemple, de, de sensibilisation. Euh, et donc, bien sûr, quand, quand il est question de, de participer à, à ce type de projet à l'international, ben, il y a bien sûr l'enjeu d'adapter euh, à la fois ces technologies mais aussi ces méthodologies aux besoins, aux, pré aux préoccupations locales exprimées par, par les partenaires, et aussi ben, au, au niveau des services existants. Ben, par exemple, il ne va pas forcément y avoir des, des réseaux d'eau pluviale, mais peut-être seulement des canaux ou juste des chemins préférentiels qui suivent la topographie. Et euh, s'adapter aussi, prendre en compte les, euh, les modes de gouvernance locaux qu'il existe, euh, quelle, quelle gestion est en place pour le, les eaux usées, pour, pour, euh, pour les eaux pluviales ou pas d'ailleurs. Et le projet peut, peut, dans ce cas, participer à construire et à renforcer cette gestion. Donc, par exemple, on risque de ne pas avoir affaire à, à des problématiques de l'ordre de, de gérer des déversoirs d'orage ou, ou de, de, de maîtriser les entrées d'eau claire parasite dans les, dans les systèmes d'assainissement. Euh, mais euh, mais on, on va avoir à faire, comme je disais tout à l'heure, à, à des problématiques euh, qui vont être exprimées, euh, qui vont porter par exemple sur, euh, sur la maîtrise du risque d'inondation, donc qui vont, euh, qui vont amener à cibler des, des objectifs de l'ordre de, euh, de mieux canaliser les flux d'eau pluviale, euh, d'augmenter les, ré, les rétentions locales, localement. Ben, on retrouve quand même des, euh, des, sujets, que, des, des sujets qui ont été euh, les vôtres sur la métropole. Alors là, pour le coup, euh, on va avoir des contextes où euh, la pluviométrie, ben, pour le coup, être, être plutôt problématique euh, avec, euh, avec des, euh, des enjeux de raréfaction de la ressource. Donc là, du coup, les objectifs vont plus orienter, euh, sur sur l'idée de récupérer les eaux pluviales pour leur réutilisation. Et euh, bah, des enjeux qui, là, sont, sont, sont, ont tendance à être, à être assez partagés dans plusieurs régions du monde, qui sont ceux de la dégradation de la qualité des ressources en eau, avec, du coup, euh, l'objectif de, de, de peut-être mettre en place des, euh, des, des modalités, des règles pour mieux maîtriser les rejets dans l'environnement, mais peut-être aussi, parfois, simplement, de disposer de données pour justifier et sensibiliser la de, à la nécessité d'une action. Donc pour finir, quelques exemples de projets de coopération qui ont traité de cette question des eaux urbaines pour voir un petit peu sous quel angle ces sujets-là ont été pris. Donc d'abord, j'évoque un projet en Indonésie, dans la baie de Kenari, sur l'île de Sulawesi, qui est porté par une coopération décentralisée entre l'agglomération de la Rochelle et du coup la collectivité locale de Kenari. Avec, donc là, je, je citais toute la diversité d'acteurs qui, qui pouvaient graviter autour de ces processus de coopération décentralisée. Il y a, il y a aussi, là, par exemple, des universités. L'Université de La Rochelle, également une université locale, et aussi un autre acteur du territoire de Charente-Maritime qui, qui, qui possède des compétences sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, la compétence GEMAPI. Donc, dans, ce cadre, dans le cadre de ce projet, euh, les, pour donner un petit peu un, un, un exemple de, de, de, de la façon dont dans cette question des eaux urbaines euh, est ressortie dans, dans ce contexte-là. Euh, les problématiques, les motivations spécifiques locales euh, qui, euh, qui, euh, qui ont justifié ces actions euh, bah, sont ceux de la dégradation de la, de la qualité des eaux de la baie, euh, notamment avec des problématiques de la présence de microplastiques et de, de métaux lourds. Euh, la contamination de, enfin, qui, qui, qui du coup euh, amène une problématique euh, à terme dans cette idée de, de cycle de l'eau, de contamination de la ressource qui est utilisée ensuite pour la consommation, ce qu'ils appellent en Indonésie le, le, le, la ressource d'eau propre. Donc cette problématique-là euh, a, a amené à cibler un objectif de, de disposer de données sur la qualité de l'eau pour mieux caractériser cette problématique de, de pollution de la baie afin de sensibiliser aux impacts sur l'environnement de, de, de, de, de la mauvaise gestion des eaux urbaines. Euh, donc, tout ça, ça, ça a amené à, à développer euh, les axes suivants dans, dans le projet, euh, bah, celui de la réalisation de, de, de campagnes de mesures euh, sur la qualité de l'eau, en particulier euh, ciblant justement les, euh, les, euh, les polluants problématiques euh, que sont les microplastiques et les métaux lourds. Euh, la deuxième problématique, c'est celle de la vulnérabilité au risque d'inondation, donc qui, euh, qui met en avant euh, un besoin d'avoir une meilleure connaissance sur le comportement des eaux pluviales, euh, de mieux connaître quels sont les équipements de collecte existants et, euh, in fine, de disposer du coup d'un outil d'aide à la décision pour mettre en place des aménagements pour mieux retenir ces eaux pluviales. Et, euh, et donc, euh, cela a, a amené à réaliser un système d'information géographique et des modélisations hydrauliques. Et donc, pour finir, pour finir, un autre exemple d'un projet en Tunisie euh, qui, pour le coup, euh, est, est un partenariat entre l'aire entre métropolitaine de Barcelone et la municipalité de Gabès, il y a deux fois le mot Gabès, pardon, euh, mais qui implique des acteurs, des acteurs français, donc l'Institut méditerranéen de l'eau, qui est un, un, un réseau, de, un réseau de, de, de connaissances et de partage d'expériences à l'échelle de la Méditerranée, aussi bien euh, nord que sud de la Méditerranée, et euh, l'INSA de Lyon, l'Institut national des sciences appliquées. Donc ce projet s'est euh, donné pour, euh, voilà, pour, pour objectif de répondre à la problématique, pour le coup, de la raréfaction et la contamination saline des ressources en eau souterraine, parce qu'on est aussi justement en zone côtière. Donc là, pour le coup, euh, on est dans un contexte où la pluviométrie n'est pas du tout favorable et, euh, et on sent vraiment euh, on, les effets du changement climatique se font vraiment ressentir. Avec une aggravation de, de, de, de, des épisodes de sécheresse, et donc euh, d'où cette problématique prégnante de la réfaction de, de la ressource en eau. Euh, la deuxième problématique, c'est celle de la vulnérabilité au risque d'inondation, toujours, et plus globalement, euh, d'une de, euh, gestion des eaux usées et des eaux pluviales, des eaux urbaines à renforcer. Donc avec les besoins et objectifs qui en découlent, qui sont ceux de la, de la ré, récupération des, euh, des eaux pluviales, mais non pas uniquement pour canaliser les flux, euh, mais également pour, pour disposer pour, pour, pour d'une nouvelle ressource euh, pour, pour des usages domestiques, etc., des usages d'irrigation, euh, et également euh, avec l'objectif de, de, de favoriser euh, la recharge des, des, des nappes souterraines l'autre objectif également, c'est toujours d'améliorer la connaissance euh, du comportement des eaux pluviales et euh, de canaliser euh, leur flux euh, dans l'espace le, urbain. Donc, du coup, les axes développés dans ce projet, euh, c'est euh, une, une vision un petit peu globale. Là, on n'est pas juste sur, euh, sur des mesures précises. À ce stade, on en est à élaborer un plan de gestion à l'échelle municipale pour, euh, pour améliorer la prise en compte et euh, la récupération des ressources en eau non conventionnelles. Et euh, il commence à être ciblé des projets pilotes justement de récupération des eaux pluviales et de recharge de nappes. Et donc pour ce qui est d'améliorer la connaissance, ben, on a toujours l'idée de, de réaliser un système d'information géographique, des modélisations euh, hydrauliques et avec euh, également une démarche participative à l'échelle de la ville euh, pour euh, améliorer euh, la connaissance et la gestion des eaux urbaines. Et avec également des projets pilotes de toiture végétalisée comme, comme vous, vous pouvez aussi en avoir à Brest, pour mieux retenir à la parcelle les, les eaux pluviales. Et donc avec aussi pour ce projet une démarche de, de formation, de capitalisation, pour, pour inscrire tout ça dans, dans un esprit de, de, de faire monter en compétence localement, et aussi, euh, et aussi euh, à une échelle plus grande que celle du projet, pour faire profiter, euh, profiter euh, à l'échelle méditerranéenne des retours d'expérience qui pourront émerger de, de ce projet. Donc voilà globalement euh, ce, que, ce que je pouvais dire sur la gestion des eaux urbaines à l'international, c'est très global, euh, mais ça donne un petit peu une idée de, de où on en est, bien que l'accès à l'assainissement reste la priorité. Il euh, y a quand même cet, cet enjeu qui est de plus en plus pris en compte, de, de mieux gérer les eaux urbaines, euh, D'autant plus dans le contexte de, de, de changement climatique, où la raréfaction des ressources, euh, des ressources euh, est de plus en plus euh, euh, prégnante, et euh, où les épisodes, de, les épisodes climatiques extrêmes, tels, tels que les sécheresses et les inondations, amènent à repenser ces questions, à, la remettre, à les remettre sur le devant de la scène. Merci Mélodie. Merci, Merci. C est C est ça, de l'effort. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que Mélodie vient de, vient de développer alors, si ce n'est pas le cas, je vous demanderai d'applaudir nos, nos, quatre, nos, quatre nos quatre conférenciers du soir. Merci à vous de vous être déplacés également pour assister à cette conférence. Merci encore à vous. Et puis, bah, vous, vous aurez rendez-vous certainement très prochainement pour une nouvelle conférence ici à Océanopolis. Merci encore. Bonne soirée à tous et désolé pour les, les quelques minutes de retard par rapport à ce qui était prévu. Bonne soirée encore.